Do not believe in the original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 du not This. partie 2 partie 2 de ce qui s'annonce être un excellent fatal frame fatal frame 4 project 04 euh, hier soir nous en, avons, nous en avons streamé une heure une heure 1h20 euh, on va passer à l'épisode 2 mais tout d'abord on va faire un rapide résumé le jeu nous le propose donc c'est très bien c'est très rapide à lire mais ça nous permet d'avoir un résumé de, de ce qui s'est passé hier île de Rujetsu sud de Honshu il y a dix ans au Japon, cinq figues furent enlevées lors du Kagura de l'île de Rujetsu. Un détective les retrouva sauves, mais toutes avaient perdu la mémoire. Deux ans plus tard, sur l'île des insulaires, non, deux ans plus tard sur l'île, des insulaires disparurent. La lisse confirma que la plupart d'entre eux étaient introuvables et que certains avaient été retrouvés morts, mains au visage comme s'ils avaient vu quelque chose de terrifiant. Finalement, l'enquête ne fut jamais résolue. L'île de Rujetsu devint inhabitée. À présent, deux des cinq filles enlevées, Misaki Azu et Madoka euh, Tsukimori, sont revenues sur l'île suite au décès de leur amie, Marie et Tomoe. Marie et Tomoe avaient eux aussi été victimes des rapts dix ans plus tôt. Leur mort rappelait celle des insulaires. Misaki pensait qu'un lien existait entre ces événements et entraînait Madoka au manoir de Rujetsu pour découvrir la vérité. Toutefois, Madoka, alors Madoka c'est celle qu'on incarne, a été séparée de Misaki. Et a trouvé un étrange appareil photo. Dans l'objectif, elle a vu un, un esprit. Encerclée par des fantômes, elle s'est évanouie. Ah non, Madoka, c'est euh, celle qu'on a incarnée hier, mais au début, au, dans le préambule. Nous, on est Ruka, voilà. Et on est arrivé sur l'île. Donc hier, on a réussi, dans ce petit KGB ici même. Hein, je vous raconte pas de conneries, je vous raconte pas de bêtises. Le chien vous a même pas salué, tu peux leur dire bonsoir Merci. Dans ce petit cage ici même, on a réussi à mettre, avec une chance inouïe, on a réussi à remettre le courant, enfin l'électricité, enfin bon, ce qui permet d'ouvrir la, la grille. Et là du coup, on monte à l'étage. Investir. Est-ce que je peux faire une photo Oui. Patient vers les chambres. Alors il y a une chose qui est vachement bien, parce que j'ai vu ça déjà hier, c'est que là je viens de faire la photo de la patiente là. Et de la nurse là qui l'a suivait. Mais si on va directement, non pas dans, le... pas dans la carte, mais dans les euh, documents, tout de suite, si on va dans images. Ah non là on l'a pas, non c'est dans fantôme peut-être, voilà fantôme. On a l'enfant fuyant, infirmière, patient vers les chambres, voilà c'est la toute dernière que j'ai faite. Alors on a un petit, euh, un petit descriptif. Certains patients montent chaque jour l'escalier pour gagner leur chambre. Ceci perdure même après leur mort, tel un cycle sans fin. Ah bien. Ça donne un peu de background. On va peut-être pas le faire pour toutes les photos. Hein. Mais bon, ça nous dit au moins par où nous diriger maintenant. Vous avez vu en bas à droite Ça scintille. Hein. Alors ça, ça va être tout un merdier parce que je vous rappelle que je suis à la Wiimote, on est sur Wii U. Salut Léa, comme des soleils tout nus Ah bah non mais ça c'est Ça c'est Niktaras Bonsoir Niktaras, bonsoir tout le monde le... le chien tu peux leur dire bonsoir T'as salué le chien pour examiner Bureau de gestion Natsubata Est écrit sur la vitre La pièce est visible entre les rideaux Mais elle est plongée dans l'obscurité Ah c'est vrai que pour euh, notre héroïne C'est la première fois qu'on vient là nous, évidemment, on y a été hier avec Madoka. Ça va nous bloquer tout seul là. Hein. Voilà. Le chien vous salue. Alors. Qu'as-tu dans ton panier Petite euh, pièce. instant rien de s'éclaire. ah si ici il y a quelque chose alors encore de c'est bien c'est bien on nous file beaucoup de soins alors je sais pas si les, les monstres font beaucoup de dégâts dans ce fatal frame dans le 2 ils en faisaient très peu dans le premier ils en faisaient pas mal dans le 3 euh, pas mal aussi et alors, dans celui-ci je sais pas et je sais pas si les soins soignent énormément non plus bon bah, ah ouvrir on peut ouvrir le robinet ah non on peut ouvrir la porte bah, c'est tout hein. ça m'a l'air euh... Pas hein dire de bêtises mais... Ça m'a l'air d'être tout, il y avait un... Ah, examiné. De l'autre côté de la vitre, des blouses d'infirmière et de l'équipement sont entreposées. Ok. Et regardez-moi ça, ce geste habile. Ah, ça n'a pas marché. Ah si, voilà. Ah, c'est un, un loto. Alors je, je, je le dis pour les gens qui nous rejoignent ou qui nous regardent sur YouTube... Nick Taras qui est modérateur a fait un loto avec toutes les phrases que je répète régulièrement donc à chaque fois que je dirai une des phrases qu'il a lui-même choisi avec ses comparses, j'imagine qu'ils doivent boire un coup. Voilà, ceci étant dit, on replance dans le jeu. A mon avis je vais les faire boire parce que ce malheureux a eu la mauvaise idée de me montrer la grille. Mais bon même sans la grille je pense que j'aurais répété toutes ces phrases. Bon, j'ai décalé un petit peu le jeu pour que vous ne souffriez pas de la coupure des, des sous-titres. Alors, ça fait une petite barre noire euh, de... à gauche, mais bon, comme ça, il y a le chat. Oula, oula, oula, oula. Et voilà, moi, je t'ai eu en photo. Putain, je l'ai eu, celle-là. Hein. Femme accueillante. Ouais, pas très accueillante. Du coup, je sais pas à quoi servent les points. Hein. Je vous rappelle qu'avant, les points servaient à... Euh upgradé mais vu que là maintenant on upgrade avec des cristaux quelques feuilles de papier sont atta sont attachées au tableau le, le texte écrit sur les feuilles est devenu illisible d'accord ah examiner. il y avait quelque chose par terre là hein. on l'a tous vu Mémo de Madoka, ah, hier on en a eu trois, donc, donc on, est, on est bon là, on est dans l'ordre, c'est le quatrième Ça ressemble à une page de carnet, Madoka, on est apparemment l'auteur Je ne dois pas regarder son visage, quand je regarde son visage, je ne comprends pas Son visage n'est pas normal, quand je regarde son visage, n'est pas normal De même pour les deux autres, bien mystérieux tout ça il y avait autre chose à regarder là, hein. Voilà, examiner. Des magazines sont rangés dans le porte -re revue rouillé. Ils s'émiettent lorsque vous les touchez et leur contenu est illisible. Vous avez vu, ils ont quand même fait une sacrée traduction, hein. C'est quand même vraiment bien foutu, hein. Comme une, une officielle. On peut ouvrir Non. La porte est solidement fermée. La poignée de porte est manquante. Il est impossible d'ouvrir la porte. J'aurais tellement aimé avoir Là ou là. Allez, allez, mais putain, putain, je l'ai eu. J'ai pas, pas le réflexe d'utiliser la Wiimote. Enfant fi filant dans sa chambre. J'ai la table devant moi, alors c'est pas simple. Ok. On, on, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. C'est ce qui compte. Je sais pas comment je pourrais me démerder. Voilà, comme ça, mais bon. C'est pas top. Bon, ça va être des, des fights, ça va être sympa. Hein. Là, je peux examiner aussi. On dit pas poignée de porte, mais clenche. Voilà, déjà. La porte est brisée et bloque l'entrée de la pièce. Il semble y avoir un immense désordre à l'intérieur. Bon, si si, si c'est ce, ce genre de, de, de commentaires que j'ai sur le chat, on va pas être copains. Déjà, je, je vous le dis. Bon, je... Des fois, je me demande si c'est une cinématique, mais mais non. J'étais certain qu'on puisse qu'on euh, qu ne pouvait pas rentrer dans la pièce. Oula. Il y a le chat qui merdouille quand je fais ça. La pièce est encombrée de toutes sortes de choses. D'où proviennent elles? Ah oui, j'ai un problème avec le mode cinématique. Alors attendez, je, je change ça tout de suite. Vous me donner une seconde. Voilà. Oui parce qu'on le voit du coup comme j'avais détourné le... Enfin bon, c'est petites... ma petite tambouille. On le voyait du coup le chat en arrière-plan, enfin il était... il était pas bien caché. Qu'est-ce qu'on a ici Oui c'était un vrai cadeau celui-ci. Allez, bah voilà, pellicule de type 14. Pour l'instant on n'avait que des pellicules de type 7. Ce qui nous permettait uniquement de... de... Alors on va le lire, hein. pellicule... Plus le type de pellicule équipé est élevé, plus vous infligerez de dégâts aux fantômes. Voilà. Tout à l'heure, on avait que le pellicule 7 qui est infini, mais bon, euh, de très très mauvaise qualité, de mauvaise facture. Là, le 14, c'est les dégâts moyens. quoi. Dans le menu équipement, oui, bon, bah, ça on sait. Ah, ah, attendez, vous pouvez changer de pellicule dans le menu ou avec les boutons droit et gauche de la croix. Ah, mais oui, mais ça c'est bien. Regardez, quand on est comme ça, je peux changer là Eh oui on va rester là dessus Sur ceux de moyen. Examiner. Vous avez ramassé une vieille cassette Et on a ramassé un magnétophone Bon du coup on va pouvoir écouter ça hein C'est pas délirant de penser qu'on puisse l'écouter Si je vais dans documents Non Non, archives Voilà médias Regardez-moi ça. Parce que tout à l'heure, quand j'étais hors ligne, j'ai vu que l'appel téléphonique, on l'avait, on pouvait le réécouter. Donc là, on peut écouter la cassette. Alors, c'est une cassette d'entretien médical avec Imiko Kiriya, une patiente atteinte du syndrome de Getsuyu. Allez, on va s'écouter ça. 岩徳 何かん あの音楽を聞くために commence par la médication, mais ça termine vite par la bagarre Donc euh, j'ai cru lire que Niktaras me disait que ta femme te fait des sushis maison. Une excellente chose. Ça met un peu de temps. Mais oui. Mais comme les puristes le disent, chaque temps perdu, c'est du temps de gagner, évidemment. Des livres et un poste à Galen sont éparpillés dans l'armoire cassée. Les livres sont tous en très mauvais état et ne semblent plus être d'aucune utilité. Bah je l'ai déjà lu. Ok. On va continuer à regarder. Allez. Qu'as-tu dans ton panier <tousse> Journal d'un garçon. Un journal rempli de gribouillis se trouvait là. 6 avril, puis... Aujourd'hui j'ai encore trouvé quelque chose à moi. Cette fois c'était dans la salle à manger. C'était mon masque. Ah mais on cherche un masque nous. Ils l'ont pris sans rien dire. Ils, pas, ils ne m'ont pas demandé la permission Ils auraient dû le, le laisser là où il était Je l'ai retrouvé aujourd'hui J'ai bien caché le masque en dessous de mon lit Aha En dessous du lit En dessous du lit Ils ne le prendront plus Je leur interdis Ok Donc maintenant on sait que, que, que un, le masque manquant Va être en dessous du lit bah, Il va être là regardez Oula oula oula oula. Oula oula oula oula. Je me retourne. Putain, ça va être chaud avec la Wimot. Putain, j'ai loupé. Oh putain, j'ai eu du ball. Non mais non, j'ai pas eu de bol. Oh, ça va être chaud les combats. Dans le micro, <rire> attendez, attendez, déjà je me remets de la vie. Ouh là là c'est chaud avec la Wimote Herbe médicinale, oui. Ouh là là, je recule le micro. Il faut que je me mette en condition, c'est chaud, hein. Allez, Oh putain, mais c'est chaud au saut. J'arrive pas, hein. Enfin, Je vais y arriver, mais il est où? Allez, c'est bon. Ah c'est pas la même tambouille que sur. Euh... C'est bon je l'ai eu. Oh je l'ai eu. Oh mon dieu. Ah c'est plus c'est plus compliqué. Oui, c'est façon de Johan lui là. Hein. Le garçon a laissé un journal derrière lui. Il n'est plus encore là. Mais en tout cas les, les combats sont. c'est merveilleux. C'est difficile, mais c'est sympathique. Il y a un petit peu de challenge. Il n'est plus... Il n'est plus, en, euh, il encore plus là. Quelqu'un l'a volé. Ah, il est plus sous le lit, le, le masque S'il ne le rend pas rapidement, je vais disparaître petit à petit. Qui c'était Il doit le rendre, le rendre, le rendre, le rendre. Je disparais. Il doit le rendre. Ah mais non, il est bien là. Il est sous le, il est sous le lit, là. Je vois que c'est un masque. Un vieux masque se trouve au sol près du lit. Bon, on le ramasse. Tain, il m'a surpris le gamin là. Ce masque ressemble à ceux de la salle à manger. Il manquait justement un masque là-bas. Masque érodé. Ah, j'ai le chat en retard là. Nick Taras. Tue-le ce maudit gosse. C'est déjà, déjà une mission accomplie. Ils vont nous redonner un peu de vie là, je pense. Non, des cristaux bleus. C'est vrai que j'ai mon pouvoir spécial, hein. je ne l'ai pas fait, j'aurais pu. Qu'est-ce qu'on fait On se remet un peu de vie là. Hein ah oui, je suis pas bien là. Ah, ça risque d'être tendu le jeu un peu. Bon, même si je mourais, j'avais une pierre pour me remettre d'un peu de vie. Bon, on a le masque, on fait du backtracking. C'était une sorte de cinématique euh, fixe. Qu Qu'est-ce qu que, qu qu que tu voulais nous raconter Non, toujours la même chose. Des livres et un poste à Galen sont éparpillés dans l'armoire cassée. Les livres sont tous en mauvais état et ne semblent pas plus être d'aucune utilité. Bon, très bien. Elle a voulu nous faire passer un petit message mais je sais pas lequel. Tu dois avoir une latente d'une bonne minute entre le chat et l'affichage. Oui, c'est possible. Où c'est vous Ah, c'est tentant ça donne envie d'aller voir Il y a un petit truc là-bas Mais c'est un piège hein, c'est sûr oh, Je le sens pas là Non c'est bon Fonction d'équipement alarme Vous avez ramassé une fonction alarme Ça ça va m'aider hein, je pense pendant les combats Équiper la caméra obscura et la lampe spectrale de fonction Pour leur rajouter des, des caractéristiques Les fonctions obtenues sont automatiquement installées Ah oh, bah très bien dans menu équipement, configuration, choisissez les fonctions équipées. Notez que la lampe spectrale ne possède pas de fonction alarme ni esquive. Ok. Ok, donc là c'est automatiquement de quoi, de qui Si je vais dans équipement... Voilà, j'ai déjà cette fonction. Fonction ajoutant diverses aptitudes à la caméra obscurera ou à la lampe spectrale une fonction qui indique l'instant du cadrage fatal d'un fantôme. Ok. Allez hop, on se casse. On se casse du menu. Et alors là, cette petite porte, on tente de l'ouvrir quand même. Ça va être fermé. Voilà, bon. C'est très bien. Très bien que ce soit fermé. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'aime bien être. Euh... Donc, j'aime bien être un petit peu enfermé, comme ça, ça nous laisse peu de possibilités, on peut pas se perdre. Bon, je reste sur mes filtres euh... Billy, salaud. Pourquoi Billy Merde, c'est de l'attente, c'est plus important que je ne le pensais. <rire> bah oui, parce que là, je ne vois plus. Ah, mais très bien, au sacré. Utilisez cet objet dans le menu objet pour récupérer toute votre santé. Bon, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Une vieille commode japonaise repose là. Des blouses y sont rangées. et devaient servir aux examens médicaux des patients. Bon, allez, hop, très bien on retourne à la salle à manger. J'ai pas, pas essayé toutes les portes. Alors. Oula, oula, oula oula, oula, oula oula oula oula oula oula oula. Quoi qu'est-ce qu'elle bouge pas oh, C'est tendu. Oh merde mais quel con Non c'est bon. J'ai rattrapé le coup. C'est tendu à faire les photos. Allez, où? Allez, ouais, c'est bon. Ah oui, pour faire mon pouvoir spécial, il faut que je remplisse la gauche. La gauche, euh, la, gouge, la jauge. Vous voyez, en bas à gauche. Ah bah non, vous la voyez pas, juste derrière moi. Ah si vous la voyez, vous la voyez, qu'est-ce que je raconte Elle est pas encore remplie, là je pourrais me faire un coup de, de bouton C et euh, le pouvoir spécial. Mais alors ça ne nous répond pas toujours à quoi va nous servir les points Ah oui, Niktara je voulais te demander avant que le fantôme arrive. Pourquoi t'as marqué Billy J'avais pas compris. Ah, il y avait un truc là qui s'est éclairé. Hein. Pas fou. Attendez. Il y a un truc là par là. Ah voilà, faut éclairer. Ah, 5 cristaux. On va pouvoir upgrader le... On va pouvoir upgrader un petit peu. Ou alors on les garde. Pour plus de puissance. Bon déjà on fait une petite save. Je suis désolé la sauvegarde du pauvre. Mais... Euh... Là c'est les premiers fantômes et déjà j'ai un peu de mal. Parce que je suis tout près de la télé. je c'est pas C'est pas simple. J'ai pas l'habitude. Quitter le menu de sauvegarde, oui. C'est bon, ça sauvegarder. Non, je voulais faire un rapport entre la lenteur du chat et au jeu auquel tu as joué il y a des mois. <rire> D'accord. Tu vois, je même pas pensé que tu me faisais une petite blague, une petite boutade, une petite blagounette. Ouais, bah oui, la sauvegarde du pauvre, évidemment. Attendez, là, il y, y a quelque chose, là. Voilà. J'aime bien cette idée de qu'il qu faille éc éclairer. Allez hop on a retrouvé des films Très bon D'ailleurs regardez on va, on va aller dans l'appareil Dans équipement On va faire amélioration On en a combien On en a 10 Donc la, la cadence on peut l'augmenter Mais à la limite on pourrait attendre un tout petit peu Oh putain c'est 30 pour la puissance On va économiser d'accord On va être économe On sait l'être parfois Bah c'était pas ici Non c'était pas ici. Là, je, je confonds en fait, i, euh, quand on a débuté le jeu hier... Non, la, euh, si on passe par là, c'est ici la salle à manger. Ah, ok. Il faut que je retraverse, par ici. Pour plus de frissons j'ai 37 ans ce soir ah c'est ton anniversaire bah écoute bon anniversaire tu peux lui dire bon anniversaire tu peux lui souhaiter son anniversaire s'il te plaît le chien voilà je savais pas que ah oui t'es du mois de mai Bah alors on s'appelle pareil on s'appelle romain tous les deux et en plus on est tu es du mois de mai comme moi moi je suis du 15 ah, on peut on peut rentrer ici ah mais oui, c'est le, le musée Ouzou, on connaît, on connaît. Non, non, non, on retourne plus là, on va aller directement à la salle à manger. On va, on va, su on va faire le jeu dans l'ordre, on va pas essayer de faire le malin. là a une petite latence mais ça va. Elle m'intrigue quand même cette porte, depuis le début. Voilà. voilà, là on retombe sur la pièce principale. On va refaire une petite sève du pauvre. Hop, vous vous souvenez, hein, tout le temps de perdu. Hein, là, c'est du temps de gagner. Voilà, et enfin, on va pouvoir aller dans la salle à manger qui se trouve pile devant nous. On peut encore examiner, là Des photos sont éparpillées dans le tiroir et sur le dessus de la commode. Tous les clichés sont décolorés et il est impossible de déterminer ce qu'il y avait dessus. D'accord. Je vais m'y faire, hein, la caméra obscura. C'est juste une question de lévitation euh, upside down euh, avec le, la Wiimote. On a tout looté ici hein. Normalement il devrait pu y avoir euh, Quoi que ce soit <rire> Ne sauvegarde pas trop du pauvre Bois à chaque fois Ah parce que chacun a sa phrase hein, Comment ça se passe C'est quoi les règles quelle, quelle règle démoniaque vous avez déterminé Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite là Si c'est une marmite Non c'est pas une marmite Dis donc c'est drôlement joli cette petite tablée là ah, il y a quelque chose. Vous avez vu, ça s'est éclairé. En fait, il faudrait que je... La table me gêne, en fait. Il faudrait que je joue plus loin. Ou, ou alors c'est de l'autre côté. Hein. Le jeu nous a... Dans, dans Fatal Frame 3, on avait l'habitude. Hein. Ou dans le 2. On avait la petite lueur bleue nous disant qu'il y a un objet et puis finalement ça se ça se retrouvait être euh, un tout petit peu plus loin. Ouais, genre. Mais en mon avis, c'est ça. Allez, on va mettre le masque. Vous êtes prêts pour une cinématique et peut-être un combat Moi, je suis prêt. Absolument pas Non la, la, la règle C'est que à bois. après on trouve des uniclus Avec une grille moi je ne fais que les croix dans les cases Bon très bien Très très bien Le saut de la porte s'est dissipé Quelle porte il va nous dire Ça, c'est génial Ah bah oui on le sait en plus c'est dans le musée au zoo Ok Ok, okay musée au zoo Déjà je m'en souvenais plus c'est vrai qu'hier on avait un charme Sur la porte du musée au zoo Bon bah c'est tout. Là on peut toujours pas y aller je pense. Ah si. Non oh mais on va pas y aller maintenant. On va pas y aller maintenant. Je suis désolé, je vais pas faire mon trouillard, c'est pas ça, hein. c'est que j'ai pas envie de me perdre en conjecture. Bon, on va suivre le cheminement du jeu. On va pas se perdre alors qu'on n'a pas besoin. Mais c'est bien qu'ils aient rectifié le cheminement d'ailleurs. De, de, quand, quand ils nous donnent un élément, ils nous indiquent où se rendre. Moi j'ai perdu énormément de temps dans les, les trois premiers Fatal Frame à essayer de retrouver mon chemin. Là c'est quand même un petit peu plus sympathique. D'être un petit peu d'être un peu euh, un peu guidé voilà musée aux zoos il est juste là hein. attendez oui c'est ça ma bah, mère je suis complètement con Musée auxu il pas... Hein Museozo Ah non c'est après. D'accord, d'accord, d'accord, autant pour moi. J'ai cru que c'était là C'est juste après. C'est le fait de streamer hein. Parce qu'après quand je regarde le live, je me dis bah alors Romain, tu viens de passer devant, comment tu peux.. Comment tu fais pour pas t'en rappeler Juste ici, voilà, sur la droite. Voilà, ça me revient. Allez. Ça chiale. La porte devrait s'ouvrir. temps de chargement on est sur Wii U hein. oh je sens le fantôme je sens tout je sens il y a encore une poupée hein. voilà je vous avais dit qu'on pouvait les prendre en photo je vais changer le filtre j'étais sûr qu'on pouvait prendre les, les poupées en photo La malédiction de la poupée a été brisée. J'en ai vu une autre sous... Il y en avait une autre sous un, sous un meuble, hein. je sais plus où. Quelque chose se trouve... Ah, c'est dans le musée d'ailleurs. Quelque chose se trouverait près de, près de la poupée. Poupée Ozuki. Est-ce que vous me marquez comme saloperie J'ai envie de lui tirer, de, de, de tirer sur la bobinette à celle-là. Ça m'énerve son petit bijou. Ne le regarde pas. Moi, je, je, je fais abstraction. Ces poupées rouges appelées poupées Ozuki sont des cadeaux traditionnels de l'archipel de Rujetsu. Leur origine est très mal connue, mais elles semblent avoir été créées par des parents ayant perdu leurs enfants pour le service funéraire. Certaines îles de l'archipel de Rujetsu jugent les poupées Ozuki maudites, mais sur l'île Rujetsu, les poupées ont été postées à différents endroits afin de repousser les démons. Alors, on en a trouvé une. Si je me retourne vite fait comme ça. Regardez, on va réouvrir la porte. Il y en a une autre là, j'ai souvenir. Je le fais maintenant parce qu'après j'ai oublié. Ah je peux pas ressortir. Oh, putain ça sent le, le, le fight avec un boss. Ça t'énerve son petit bijou. Enfin, je, je relis mais... examiner Des masques de diverses expressions sont alignés. Un nom apparaît devant chacun d'eux. Les noms correspondent probablement au créateur des masques. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. La, bibli... la bibliothèque est remplie de livres, tous alignés. Le côté obscur du cerveau, au-delà, il oublie. Les titres des livres sont mystérieux. Moi, j'aime bien. Vous avez vu, là C'est pas Madoka C'est Madoka On peut pas la prendre en photo, Madoka Cinématique. Pas confiance, hein. je vous le dis tout de suite, j'ai pas confiance. Je fais une petite photo pour voir. Merde, un Non, ça ne sert à rien. Attendez, je, je mets l'autre filtre et j'arrête de. Qu'est-ce qui va se passer Ah oui d'accord Oula oula oula oula Oh putain Allez Allez c'est bon c'est bon c'est bon Je peux lui faire mon pouvoir spécial Allez cours cours cours C'est chaud hein Non les est derrière moi Oh putain <rire> Mon dieu Je Me lui de la vie Putain c'est chaud chaud chaud Il nous fonce dessus et tout Allez je vais l'avoir Allez je l'ai eu là Avec le pouvoir Fatal Frame Elle est pas morte, hein C'est bon. Oh là là là là Pas mécontent de moi, là. Cinématique. S'est déformé, j'en ai profité pour mettre un peu de liquide dans ma cigarette. Bon, sauvegarder, bah évidemment. Évidemment qu'on sauvegarde. Bon, ça me plaît, hein. ça me plaît, même si c'est un peu le bordel avec la Wiimote et tout, c'est sympa. Sauvegarde réussi Merci, merci. Le chien me salue aussi, j'imagine. Sauvegarder l'album, non, non, non, on n'a pas besoin de sauvegarder les photos. C'est pas, C'est pas nécessaire. Ce qui m'a permis de, de la tuer assez plus, plus rapidement, c'est le, le pouvoir spécial. J'appuie sur C au vraiment bon moment, ça a fait un fatal frame cinématique. <métant> Quoi Coucou. Phase 2, chapitre deux, Misaki Misa Azu, Résonance. On a eu un petit flashback là tout de suite. Ah, on va incarner d'autres personnages C'est génial On va incarner Misaki maintenant Misaki, ben oui. C'est l'appareil photo que j'ai pris avec moi. Depuis quand est-il là Note du docteur Azu 3 Misaki. Et ce carnet qui parle de l'appareil photo Je pensais pourtant l'avoir sur moi. Ah, on va incarner plusieurs personnages. C'est pour ça qu'on a eu Makota. Après, on a eu l'autre. Et puis maintenant, on est de retour avec elle. Ce prototype de la Caméra Obscura est la concrétisation de mes recherches et sera confié aux descendants de la famille Azou. Il s'agit du premier véritable modèle de la Caméra Obscura que j'ai conçu en tant que fer de lance de mon travail. Ce modèle constitue la première avancée dans les recherches de mon défunt prédécesseur et pourrait pour prouver sa théorie. Il n'a pas été testé à ce jour, mais l'hypothèse selon laquelle les images des morts puissent être scellées sur pellicule est plausible. Évidemment que c'est plausible. Il est fort probable que cet appareil suscite de vives réactions de la part des personnes, des personnes sensibles aux esprits, tels les prêtres et les prêtresses. La caméra obscura doit être utilisée à bon escient. Et du coup elle cherche maintenant Madoka, et nous on l'a cherché au tout début du jeu. Ben. Ok ok ok, bon très très bien. Du coup, qu'on se retrouve ici, est-ce qu'on est ob... est qu retourne Bah ben, du coup t'as plus le pendentif qui va t'énerver Nictaras, tu vois Qu'est-ce qu'on entend Un bruit provient de quelque part. Alors ça c'est à, la... à... à la réception ça, le petit téléphone non Ah, non. Fait un autre bruit, un téléphone, peut-être. Des sonnettes et des portes stylos sont sur le bureau de la réception. La surface dorée des sonnettes s'est écaillée et ces dernières ne fonctionnent plus. D'où on entend le petit bruit Par là. hein. Oui, oui. oui. Je me demande d'où vient ce bruit. Je bah, ouvre. Non, c'est pas par là alors. Alors c'est peut-être dans le KGB. Je me souviens qu'il y a le KGB ici. Hein. Non, c'est pas ça. Alors au moins que c'était encore à l'étage. Je l'entends plutôt par là. Peut-être le gramophone là Non. Un vieux gramophone repose là. Il est entièrement recouvert de poussière et son aiguille est complètement rouillée. Bon, on va en avoir le cœur net dès que je vais ouvrir la porte, elle va me dire que c'est pas par là. Ah Il dit qu'il y a quelque chose ici à ramasser. Donc les histoires vont s'entrecouper, j'imagine. Vous avez ramassé 5 cristaux rouges puis, quand on va upgrader un appareil photo, j'imagine qu'on va upgrader juste l'appareil photo de la personne en question. Oula, oula, oula, oula! Je l'ai pas eu. Je m'ai surpris. On peut pas ouvrir. Bon, alors, la lumière. Doit être... Enfin, la lumière. Le, le son doit provenir de là-haut alors. Quelque chose est écrit sur une feuille. Avis à tout le personnel, une nouvelle patiente, mademoiselle Ayako, sera admise dans la chambre 107 Rangetsu, du nouveau bâtiment en fin de semaine. Ok, Ayako, elle est en chambre 107. Mademoiselle Ayako a été introduite par le directeur Aibara. Par conséquent, nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour que son séjour dans notre institut soit aussi agréable que possible. Merci de traiter mademoiselle Ayako avec le plus grand soin. Ah, C'est pas par là qu'il faut aller. Non, non, voilà. Non, en fait, il fallait rester à l'étage, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le son provenait d'en bas. La petite sauvegarde du pauvre. Hein. Excuse-moi, les Léa, ça va te faire boire, mais. Comme ça, hein. Pas toujours ce qu'on veut. Ok. Non, mais ça doit être là où il y avait l'infirmière. Le bureau de l'infirmière. Ah oui, on entend clairement le son là. Et quand j'y suis allé, il m'a dit que c'était pas là. Là, on l'entend bien le bruit. Attendez, examinez. Bureau de gestion Oui je veux bien une part du gâteau s'il vous plaît Hein c'est bien gentil Bureau de gestion Nabu euh, Natsubata écrit sur la vitre La pièce est visible entre les rideaux Mais elle est plongée dans l'obscurité Attendez on entendait oh, C'est à l'intérieur c'est à l'intérieur Maintenant c'est sûr là je l'entends à fond la caisse Dans mon casque Mais tout à l'heure ça m'a dit un message j'ai cru que c'était pas là Oui, c'est une alarme. Alors, déjà, ramasse quelque chose. Là, Ça me fait peur, ça. Fonction d'équipement esquive. Vous avez ramassé évasion. Bon, avant toute chose, on va l'équiper. Enfin, on va regarder ce que c'est. Même si le son nous emmerde, là. Ah, bah. Eux, alors, une fonction qui permet d'esquiver une attaque en agitant la Wiimote au moment opportun. Ah putain. C'est pas gagné, hein. Et euh, on a combien On en a 10. Ouais, on peut rien faire encore. Je, je vais vite activer le truc qui va nous enlever ce son-là. C'est sur le mur, c'est une chambre qu'appelle. T'aider C'est Madoka C'était la voix de Madoka. L'appel vient de la chambre 103. Madoka serait-elle là-bas Mais c'est un hôpital alors Cet appareil doit servir à entrer un code. On n'a pas de code, on n'a rien. Bah quoi Attendez, je, je, je réessaye. Ouais, cet appareil doit servir à entrer un code. Oui, toi qu'on n'a pas le code, ça veut pas. Bon, ok. On peut même pas bouiner. Bon, il n'y a rien d'autre là S'il y a quelque chose là. On va encore avoir de la lecture. Il y a beaucoup de lecture hein, dans celui-ci. Hein <tousse> cahier de l'infirmière du premier. Un vieux cahier se, tr se trouvait là. Les enfants continuent de faire des farces, ouvrant et fermant sans arrêt la porte des chambres du premier étage. Le code d'accès de la porte est modifié régulièrement, mais les enfants finissent toujours par le trouver. Le jeu de mots de passe, comme les enfants l'appellent, semble devenir populaire parmi eux. Dans ce jeu, le code de la porte est écrit quelque part, un indice est donné et ils doivent le retrouver. Nous avons sévèrement réprimandé les enfants et certains ont pleuré. Le directeur souhaite que nous soyons plus vigilants à l'avenir vis-à-vis de ce problème. Si la porte reste ouverte, le directeur craint que les patients ne se mettent à errer dans l'hôpital. Si vous voyez le code d'accès écrit quelque part Veuillez s'il vous plaît l'effacer Pour éviter que ce genre d'incident arrive Ok Et où il pourrait être écrit Il y a encore quelque chose hein Là on peut examiner Non mais ça on l'a déjà lu Non c'est tout Non non il y a encore quelque chose là C'est un gâteau à quoi Excusez-moi, ça sort un peu du jeu, mais vous mangez quoi vous avez, ramass... vous avez ramassé un cristal. Il y a encore quelque chose ici. Plan des chambres du premier. Ce sont des informations sur le manoir. Fin juillet. Situation actuelle du premier étage. Chambre 103. Bah, C'est là où il y a Madako. Areaezuki. Mois de la pureté. Ah, bah, C'est Madoka. Madoka Tsukimori. Note particulière. La patiente est introvertie et s'en persécuter par une autre patiente de son âge. Veuillez garder un oeil sur elle. Chambre 104. Ingetsu. Moi des ombres. C'est une mousse pralinée chocolat avec biscuit noisette. Je, je n'en doute pas une seconde. Ça me donne envie. Alors, chambre 104. Ok. Note particulière. Après la mort de, ma, de Madame Inimura. Inuma, pardon. La patiente a été déplacée de l'ancien bâtiment. Elle s'est confinée dans sa chambre et refuse de sortir. La poignée de porte est cassée. Nous allons être contraints d'enfoncer la porte. Chambre 105. Ugetsu. Yoriko Sonohara. Note. Mais c'est ne... mes... mes copines, tout ça. Note particulière. La patiente n'a aucune réaction lorsqu'elle se voit dans le miroir et ne montre pas de signe d'éclosion. So... Signe d'éclosion? Cependant. Son comportement et son humeur sont très instables, dû à la détérioration de sa mémoire. Surveillez-la de près. Chambre 106. Kazuto Amaki. Note particulière. La patiente a une sévère tendance à la kleptomanie. Veuillez rapporter les objets volés que vous trouverez. Lui reprendre ce qu'elle a volé l'énervera inutilement. Demandez-lui poliment et elle acceptera volontiers de rendre ce qu'elle a pris. Ok. Et Ayako notre part Chambre 107, Ayako. Note particulière. La patiente est une personnalité très, très agressive. Elle s'amuse à blesser de sang-froid. Et ses farces cruelles posent problème. Elle m'a blessé à l'oreille avec un couteau. Ah oui, c'est vrai que ça pose problème. Soyons prudentes lorsqu'elle joue. Bon, très bien, mais ça me donne pas le code, ça, tout ça. Hein. J'ai pas compris. Je me jitsu. J'ai pas compris. Bon on ressort. Il nous faut le code de la chambre 103. Oula oula. Mais merde putain. J'ai voulu changer. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah quelle erreur. Bon en tout cas c'est par là qu'il faut aller. Non. La porte est verrouillée. Alors, quelque part, on va avoir le code. Hein. Peut-être qu'on peut se balader un petit peu par ici maintenant. Alors, je l'adore, Nictaras. Il me marque un truc, puis il me dit pas ce que c'est quoi. Il a marqué Je me jitsu. pas chercher à comprendre, Romain, tu le sais très bien. fais du mal. Tu fais du mal à tout le monde hein, en posant la question. C'est fermé aussi. Allez, on va faire un demi-tour. Hop là, c'est mon skill ça. et hey, les gosses, oh, j'ai pas eu le temps de les prendre en photo là. Ah oh, si, allez allez. Putain trop tard. Bon, je change de filtre, hein, parce que je sens que ça va être la bagarre. Petite save du pauvre. Sauvegarde réussi. Oui, oui, je quitte tout ça. Pas besoin de m'embêter. Oh, pas de copains, là. Bon, les gamins, là, vous allez me donner le code. Je me tiens prêt hein, parce que je, je, je le sens venir Non C'est vrai que j'ai la table pile qui me gêne Faut que je recule un peu Voilà comme ça Voilà comme ça là je peux jouer enfin, Un petit peu plus Ah il y a une poupée ici On va changer de filtre du coup, on a ça nous a fait, on, on a oublié de prendre la, en, la la poupée en photo, hein, l'autre. C'est bon, il l'a pris là Putain, l'enfoiré. Ça se voit qu'il y a une poupée là, oh Ah là, allez. Ah putain, je l'ai loupé encore. Heureusement que j'ai pris les, les mauvais filtres. Enfin, les mauvais. Ah, voilà, je l'ai là. La malédiction de la poupée a été brisée. Nom de Dieu. Allez, on prend la petite note là qui va être encore un pavé à lire pendant un an. C'est un dessin d'enfant. C'est un dessin fait au crayon. Il a dû être dessiné par un, par un enfant. C'est une horloge J'ai déjà vu ça quelque part, oui. On sait où elle est l'horloge. Ok. Il y a encore autre chose. Hein. Ça, ça clignote. Je sais pas où, mais il y a quelque chose. Putain, c'est quoi ce truc-là Ça se voit hein, que ça clignote. Attendez, je me retourne vite fait. Putain c'est pas, pas évident hein, le, le gameplay là. Non ça veut pas. Il y a quelque chose par terre mais... Écoutez. Hein. J'ai aucun bouton d'indication. Attends j'allume bien euh, un peu tout. Bon, je me casse. Je m'en vais. Bon l'horloge elle est pas loin. Hein. Alors ça va pas être très agréable mais je vais sauvegarder souvent. Hein. J'ai absolument pas envie de refaire à chaque fois les choses. Je sais qu'on peut, on peut mourir assez vite. Je tomber sur un petit fantôme un peu capricieux, un peu fastidieux. Bon l'horloge elle était pas là. Hein. Il y en a une qui est là par contre. Mais si c'est celle-ci. Sur cette ancienne horloge, les phases de la Lune sont représentées à la place des heures. Des tranches d'entailles sont présentes à sa base. C'est la même... Oula, oula, qu'est-ce qui se passe Ça vibre. Je sens une forte perturbation. L'appareil photo possèderait des pouvoirs. Il se, Il peut se... Il se passera, pardon, peut-être quelque chose si je prends une photo. Ah oui, d'accord. Ok, on est bien là. Allez, ma petite Wiimote. Mets-toi bien, on va se rapprocher. Bon, là, on n'est pas bien là pour toi J'ai l'impression que c'est pas bon. Hein. Non, il veut que je sois plus près Ah, en fait, c'est là. On a le code. Quelque chose est apparu. 8395. Code de la grande horloge. Ouais, 8395. Ok. Allez. On va aller vite faire mettre le code. Il ouais, va bien y avoir une apparition, un fantôme, quelque chose, non, non. Infirmière demandant assistance, oui, c'est moi qui, qui vais demander de l'assistance. C'est bon, je l'ai eu. C'est juste euh, une apparition. Allez. Ah, ça met un petit stress, hein, quand même. Hein. Pas mal fait. Moi, j'ai le casque à fond, là, comme d'habitude. Allez. Et puis, euh, avec la Wiimote et tout, on n'est pas, pas très à l'aise avec le gameplay. Et on a envie de jouer bien. Alors, c'est quoi ça, pivoter la Wiimote, tourner, B, quitter Oh là là là C'est écrit fermé et ouvert. Les boutons tour tournants servent à changer les chiffres. Euh, pivoter la Wiimote Alors... C'était quoi, 8395 Comment je fais Pivoter la Wiimote, tourner Ah oui. Et Ça marche bien, en plus. J'aurais dû commencer par l'autre bout. Mais ça marche très très bien, j'avais très très peur 8000 300 Regardez, ça marche très très bien, pardon pour le micro 300 Non, on va passer dans l'autre sens Putain non, Bon allez, on passe par là Il veut pas revenir en arrière Ok Et le dernier, 95 C'est bon la porte des chambres du premier étage est déverrouillée. Il nous dit de nous rendre où là D'aller dans quoi Couloir des chambres, ok. Donc là on est là, on va pouvoir aller à droite. Parfait Oula oula Allez c'est bon Elle est pas morte? Moi j'ai peur qu'elle soit derrière moi en fait. Ah c'est bon. C'est bon. Allez c'est bon. Ah bah l'infirmière elle, elle, elle, elle est pas trop dure. J'ai envie d'aller sauvegarder. Je vais sauvegarder. J'ai pas envie de tout refaire. Un petit peu petit joueur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Je suis un petit joueur. Sauvegarde réussi. Euh, oui, oui, je veux, je veux quitter, s'il vous plaît. Alors, le, là, l'idée, c'est que on sait que les cinq filles ont été kidnappées. Elles sont retournées sur l'île pour en savoir un peu plus. Mais alors, du coup, quoi Elles ont été kidnappées ou elles ont été dans un hôpital psychiatrique C'est quoi, cette histoire On est embarqué dans quoi, là Mais j'aime beaucoup l'idée qu'on qu incarne chacune d'entre elles. On va voir leur destin se, se, se croiser. Bah, quoi Non, non, non, c'était ouvert. La porte est verrouillée. Ah, c'était de l'autre côté je me serais trompé sur le plein. Je m'étonnerais pas. Je m'étonnerais pas de moi de m'être trompé avec ma gauche et ma droite. Ouais, c'est ici évidemment. La porte a été déverrouillée. Voilà. Alors j'ai reculé un peu, je suis un peu plus petit. Mais bon, ça me permet de manœuvrer un peu mieux avec le... tout ce merdier. Quelques feuilles de papier sont attachées au tableau. Le texte écrit sur les feuilles est devenu lisible. Bon, ça on l'avait déjà lu. On se souviendra que dans le musée... Bah d'ailleurs on y va là au musée. Non, c'est à l'étage. faut pas qu'on se plante, hein. Déjà on va, on va on va mettre le... Il me dit qu'il y a quelque chose par ici. Vous voyez la lumière bleue là. C'est parti Faut pas que je me trompe hein, de, de chambre Est-ce qu'on peut, peut voir les numéros là S'il vous plaît Non je veux la chambre Non on n'a pas les chambres Là on a quoi si ça c'est la chambre 107 On avait dit qu'il fallait prendre la chambre de Makoto hein. euh, Elle était en, dans la chambre 103 Ouais donc on recule et puis c'est la première C'était ça notre mission quand même, c'était retrouver Makoto. Il y a un truc par terre. Ah oui, ils ont été obligés de défoncer sa porte, là, je me souviens. Testament d'une patiente. Une vieille lettre avait été laissée près de la porte d'une chambre. Quand vous lirez ceci, je ne serai plus de ce monde. Ma mère est morte en me donnant la vie pour me protéger. Mon père et mon frère sont morts par accident. J'ai perdu toute ma famille. Quand je pense à elle, la culpabilité me ronge d'être la seule survivante. Mais ma maladie me vole même euh, mais ma maladie me vole tout, même ça. La famille qui vit dans ma mémoire meurt peu à peu et je ne peux rien y faire. Je vis toujours alors que les gens que j'aime meurent en moi. Je ne les je ne le supporte plus. Je suis même terrifié de perdre mon sentiment de culpabilité. Je n'aurai bientôt plus peur de perdre la mémoire. Je n'aurai bientôt plus peur de perdre ma famille à nouveau. Je vais quitter ce monde pendant qu'il me reste encore quelques souvenirs. Je dois le faire tant que je suis encore moi-même. Bon bah très bien, c'est très gay, c'est très bien. <rire> on peut l'ouvrir, ça Une vieille commode japonaise repose là. Des blouses y sont rangées devraient servir et devaient servir aux examens médicaux des patients. Non, on peut pas. Non, mais on va, on va ouvrir cette, cette porte-là. Je pense que c'est celle-ci, hein, c'est la chambre. On peut lire avant d'ouvrir. allez, allez, allez, allez, allez, allez. Bon je regarde la carte Vite fait Oui c'est ça c'est bon on est dans la chambre de Madoka On se plante pas Non parce qu'il y en a une qui est terriblement méchante Cette voix c'était Madoka La porte est verrouillée Cinématique ça Ah. Putain, ah putain j'ai loupé. Merde, mais c'est pas ça que je veux faire. Allez allez Allez allez allez hop Ce qui serait bien c'est d'en tuer un Pour pas avoir les deux sur le dos Ah oh, putain C'est pas simple du tout hein Et je vais crever là. Oh putain je me remets de la vie. En plus je me plante dans les boutons. Et j'ai pas de vie. Ah oui là, c'est marche au crève. eu un Allez allez Putain j'arrive pas Allez c'est bon Fou fou fou fou fou. Tendu. Tendu, mais c'est bien. Ça, c'est des vrais combats. Ah, excellente idée, hein. Qu'est-ce qu'il y a de quoi Les mamettes me qui vibrent. Encore un charme à rompre. Ah oh, j'ai chaud, j'ai le slip trempé Quelque chose est apparu Qu'est-ce que c'est ça Salle des livres Faut qu'on aille à la salle des livres L'image montre un endroit où il y a beaucoup de livres Ok Du coup je suis même plus où je suis Ok Cette porte là on peut l'ouvrir La porte est solidement fermée La de porte est manquante, il est impossible d'ouvrir la porte par contre il me, il me montre encore quelque chose hein. là, là il me dit qu'il y a quelque chose à prendre en photo Oui oui il y a quelque chose Allez J'ai cru que le jeu avait bogué, <rire> Vraiment Femme pendue bah, Vu qu'on on joue avec le, le jeu original avec le patch FR Je me suis dit ça se trouve il y a un bug Femme pendue quelque chose apparu sur la photo Ok, ça nous fait des points. Bon, là on peut pas ouvrir. J'aime pas quand elle fait ça. Ce serait bien de nous refiler un peu de vie là. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle Des livres est un poste de Galen, sont éparpillés. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas le même personnage, mais elle pense exactement la même chose quand elle voit les choses. Donc là, c'est un petit peu hein, incohérent. Des livres sont tous en très mauvais état et ne semblent plus être d'aucune utilité. À remarque, c'était peut-être pas exactement la même chose. Ouais, donc elles étaient patientes. Hein. Bon, faut qu'on trouve une, une salle de livres. Alors, ce plan-là, quand on sort, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous observe du lit. Moi, j'ai envie d'aller sauvegarder. Hein. Vous me connaissez. Ah, ouvrir. Enfin, ouvrir, ça va être la porte. On l'a déjà fait. C'est fermé. Bon, on, on va sauvegarder. Parce que le combat, bon... Euh... Ah, il ah, y a une poupée. Mon Dieu. J'ai failli la louper. Allez, putain, la Wiimote. Pas simple. Hein. Allez, troisième poupée, je crois. La malédiction a été brisée. Ah, ok. Ah oui, on a plus de vie, on n'a plus rien. On va se barrer de cet enfer. Et je regarde... Euh... Putain, mais c'est chiant à chaque fois, je ne sais pas quel bouton c'est. Ah non, c'est vraiment ce bouton-là, en fait, c'est bon. Pour la, pour la carte. Ouais on a tout fait. Euh... Allez on se casse. faire un petit save. Hein Examiner Il y avait quelque chose à examiner là. Les fleurs desséchées sont dans un vase. Ok bon c'est tout. Non parce que moi je suis à l'affût de la moindre truc de vie. Enfin un soin il a examiné une vieille commode japonaise bon, on l'a fait mille fois ça n'a jamais rien donné alors petit chargement alors la sauvegarde là, va vraiment être la bienvenue En général, ils nous mettent un petit indice, un petit fantôme qui passe, quelque chose. Là, on n'a rien du tout. Ah. Oh là, oh là, oh là. Je l'ai loupé. Elle était en haut des escaliers. J'ai eu peur parce que c'était en rouge, donc j'ai cru que c'était un, un fantôme à, à abattre. Petite save. Petite save, petite save. Bon, écoutez. On va se laisser ici. Hein. Enfin, J'ai mon fond vert qui déconne à fond. Ah oui, je me suis reculé, alors, forcément. Donc, c'était l'épisode 2. Enfin, la partie 2. On a changé les termes, maintenant. C'est des épisodes. Hein, on, on se modernise. On essaie de faire une chaîne propre. Proprette. Donc, c'était la partie 2 sur Wii U. Avec le patch FR. On ne remerciera jamais assez l'équipe qui a fait le, la traduction. Qui est très, très bonne. Le jeu est très bon. Le jeu est très bon, euh, le, le fait de, de manier la Wiimote et le Nunchuk pour prendre les photos, c'est très très bonne idée. Euh, ça me plaît, et du coup ça rend les combats un petit peu plus stressants. Euh, c'est très très bien, il faut que je m'y fasse encore un tout petit peu, surtout quand il s'agit de prendre les photos en hauteur. Euh, bon. Et puis ils sont assez véloces, ils bougent beaucoup les fantômes, il faut courir, il faut vite se retourner. Euh, bon, Heureusement que j'ai déjà des Fatal Frames derrière moi, hein. parce que sinon je pense que quand on est un nouveau joueur, on, a un petit, on peut vite être un peu perdu. Mais en tout cas, ça me plaît énormément. Voilà, excellent jeu pour le moment. Euh, je vous dis. Euh... Qu'est-ce que. Oulala, là là, j'ai un message que j'ai zappé. C'était marqué quoi La x3 ce soir. Excusez-moi si je l'ai lu hein, complètement en retard, là. Euh, Léa, ton message. En tout cas, je vous, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me, ça me, fait, ça me fait grand plaisir. Parce que je prends moi-même grand plaisir à, à streamer ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous appréciez. Et puis euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tout est à bosseron14. De toute façon, vous tapez bosseron14. Vous allez tomber sur mon Instagram, sur mon YouTube. Voilà. Allez, je vous embrasse fort. Je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Et je vous dis à demain, 21h30, pour la suite. J'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Ça a l'air terrible. C'est vrai, le jeu a l'air mortel. Hein. Je suis très content. Je suis très content, sachant qu'après, on aura le 5. Alors ça, avec le gamepad de la Wii, Wii U, ça va être encore autre chose. Allez, je vous embrasse. Cette fois, c'est la bonne. Tchuss